Ce film de Lucas Vernier, qui est un film extrêmement touchant, puisqu'il euh, il part une première fois euh, avant, avant la, la Révolution syrienne, euh, en Syrie, sur les traces de son grand-père, euh, où il va essayer de retrouver, son grand-père avait été militaire, et il va essayer de rencontrer, ce qui nous paraît fou, euh, des gens qui étaient euh, militaires avec lui euh, dans le désert euh, syrien, et il les retrouve et puis il rentre à la maison, et puis il y a la Révolution, et euh, Palmyre est détruit, et les gens qu'il a rencontrés à Palmyre euh, ont, enfin, sont, ont quitté leur ville et sont dispersés dans le monde entier, et il va les retrouver, et il leur amène leur propre histoire, puisqu'elle leur amène les images qu'il avait tournées avant la Révolution. C'est un film d'abord sur, euh, sur l'amitié, sur l'amitié à travers les âges, puisque l'amitié du grand-père devient la sienne. Et c'est aussi un film sur, ben sur le, le, la capacité du cinéma à faire du lien entre tous. Et, et évidemment, ça, c'est très beau.